Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défité. Je suis très heureux de faire cette vidéo de dessert avec les ambassadeurs, avec Maëlle. Tu vas utiliser. Alors là, étant donné que vous êtes fourni <rire> en électroménager, tu t'es mis trois électroménagers oui. pour faire quelle recette euh, Des cupcakes, donc tout simplement, je vais devoir utiliser le four le Magimix et le Kenwood pour le glaçage. Ok, alors en temps normal, les, les gens n'ont peut-être pas tous ça chez eux. Est-ce que tu aurais pu faire tout dans un Oui. Ou etc. Voilà, c'est juste un peu pour montrer. On est bien, bien d'accord. Alors on va commencer. On commence par quoi Mettre le four à oui. bonne température Oui, fais le four. Donc je l'allume, je le mets à 180 degrés. Je le mets en préchauffage rapide et c'est parti. Est-ce que tu as mis une, un supplément de vapeur, une adjonction de vapeur dedans Non. Non, tu vas vraiment faire une cuisson traditionnelle ouais. Quatre, euh, donc, sur une 4 dimension, comme ils appellent chez Simen. Donc, le lair est pulsé et ils le reprennent. On commence par quoi Explique-moi un peu. Alors, euh, maintenant, c'est tout simple. On va devoir mettre tous les ingrédients dans la cuve. Oui. Et après, on va devoir lancer le programme pâte à gâteau. OK. Et ça, c'est un programme qui... Euh... Fait tout lui-même. Tu ouais. expliques un peu la quantité d'ingrédients et c'est parti. Alors, on a euh, 150 g de farine. 100 g de sucre. 80 ml de lait, 90 g de beurre, on a de la levure. Le sachet, sachet complet ah, Un oui. sachet complet, ok. Il faut laisser monter ou ça va monter au four Ça va monter au four. Okay. Hop, et puis on casse 3 œufs. Donc maintenant on referme la cuve. Voilà. Et là on lance le programme. Tu laisses le couvercle hein, pour ouais. ceci. Hein. Okay. Là on lance le programme pas d'agato et on ah. attend. Alors on a entendu le petit bip oui. du four, je ne sais pas si vous avez entendu, donc le four est, est prêt. Réchauffé. Je vais juste montrer une petite chose. Vous avez la fonction I, ici, qui est une double fonction. Quand vous appuyez dessus, voilà, ça vous indique sur quelle fonction vous êtes. Et quand il ne vous met rien, c'est que vous êtes à bonne température. Mmh. Si vous êtes en pleine montée de température, il vous indique la température actuellement dans le four. Cependant, si vous maintenez votre doigt, appuyé 5 secondes, il se met en sécurité. Enfant, vous ne savez plus manipuler les commandes pour éviter de le déclencher à tout moment. Donc maintenant, on bascule ça dans les plats Oui. Donc pour ça, je prends deux cuillères. Donc c'est des grosses cuillères. Et on en met deux par moule. Enfin, une grosse et une petite. Pour que ça monte bien. Donc là, on est au four. Et on met 20 minutes. Et voilà. Et maintenant, on attend. Alors comme dessert, anne lynn euh, là, c'est moi qui t'ai demandé. <rire> Parce que, alors d'abord, c'est un, un truc que ma femme adore. Un, donc je l'ai fait un peu plus pour, ma, pour mon épouse. Mais je sais que toi, tu l'as déjà fait. Mm -hmm. Tu maîtrises cette recette à la perfection. Je trouve que c'est hyper original de servir ça à tes invités. Donc, explique toi un peu ce que tu as fait. Donc, c'est du belaise. Donc, c'est une crème de whisky cacao. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'acheter en, en commerce. Mm -hmm. Ok. Je ne sais pas si c'est forcément moins cher de le faire comme on le fait maintenant. Ce n'est peut-être pas le but, mais c'est le fait de dire... C'est fait maison. C'est fait maison et tu sais ce que tu as mis dedans voilà. Tu nous montres un peu ta recette Oui. Donc ici, on a du whisky. On peut déjà Donc le là, mettre. Donc là, voilà. Je déconseille euh, de mettre whisky tourbé, etc. Donc là, c'est un Jameson. Rien de marque, en, Pas de marque en particulier, mais voilà. Dans ce cas-ci, je déconseille le tourbé fortement. On a 20 centilitres de crème fraîche. C'est une recette sucrée plutôt. C'est pas mal sucré quand même. Et du lait concentré sucré. On met la boîte. Alors, on a 15 g de cacao non sucré. On arrête avec le sucre. Et ceci. Donc de l'extrait de café et de l'extrait de vanille, on va mettre une cuillère à café de chaque. Donc là, le couvercle. C'est tout simple en fait. On a, allez, à part l'extrait de café qu'on a peut-être pas tous chez soi, donc la fonction expert. Voilà. Donc on va le mettre. On va commencer par une minute à la vitesse 6 et on verra si c'est nécessaire. De... Ah donc tu peux même, tu fais ça euh, même quand tes invités ont terminé de manger. Oui voilà, c'est ça. Tu peux le faire à la minute. Et donc on peut modifier. Euh... En, en pleine oh, fonction. Voilà, c'est ça. Eh bien voilà, pour ceux qui ne veulent pas manger de sucre, mmh. tu as préparé un petit alcool de fin de repas. Voilà, c'est ça. On essaye ça Allez. Je trouve ça génial de pouvoir faire sa propre liqueur à la maison. Là, tu as mis un peu plus de cacao parce que moi bon, j'aime bien, mais après un peu moins, un peu plus, chacun varie voilà, ses... c'est ça. J'en ai mis un peu partout, mais... Santé. Merci beaucoup. Donc, première fois que je bois une liqueur euh, faite maison comme ça devant moi, euh, C'est délicieux. C'est absolument délicieux. Mmh. Alors Luan, pour le dessert Alors pour le dessert, qu'as-tu euh, envie de nous préparer Je voulais préparer quelque chose de simple également que tout le monde peut faire, c'est ce qu'on mmh. appelle des nems sucrés. Donc là, c'est pour faire un petit clin d'œil à mes origines, mais ce sera pas avec des feuilles de riz comme on a fait avec le rouleau de printemps, oui, oui. mais ça sera avec des feuilles de briques. Ok, Alors, la première préparation, tu m'as dit que c'était faire sauter les poils. Tu vas utiliser la sauteuse conique pour ça. Explique-moi oui. un peu, euh, comment, tout d'abord, avant de faire sauter ça, est-ce que tu as trouvé une utilité dans les casseroles que tu as reçues en de meilleurs? Est-ce que je vois vraiment, c'est, je dis, moi, je, je répète, la rapidité de chauffe, l'uniformité de la chaleur, et alors, la, la, le manche n'est jamais chaud. Ce qui arrive avec d'autres euh, ustensiles. Ici, le, le, le manche n'est jamais chaud. Vous coupez vos poires en petits morceaux. Je vais juste les faire revenir un peu dans du beurre pour qu'elles soient un petit peu fondantes. Ça marche très bien également avec la banane. Dans ce cas-ci, si vous faites avec de la banane, vous ne la faites pas chauffer, évidemment. Vous coupez des rondelles de banane et euh, vous mettrez directement dans la feuille de brique avec votre chocolat. Ici, je voulais vraiment vous montrer. Hop, voilà. Voilà, ça c'est quand même l'avantage. Je peux montrer dans une sauteuse comme ça, c'est que vous avez vraiment le. Ah voilà, il a le coup de main. Ce qu'on appelle le tossing. <rire> Chose que je n'arrive pas à faire. <rire> voilà. Et je trouve que peur. ce sont, en fait, le fait qu'il y ait qu'une seule qu'une seule couche, on a vraiment ce, ce système-là, tout à fait, qui permet de faire revenir. Et si vous inclinez légèrement, voilà. Et ça reprend avec l'induction, ça reprend automatiquement. Euh, ici, pour faciliter, moi j'ai pris des barres de chocolat euh, qu'on utilise pour les petit pain au chocolat. Ok. Mais sinon vous prenez euh, une tablette de chocolat que vous coupez en morceaux ou bien des, des granulés de oui. calbeau, euh, peu importe, voilà, parce que j'en avais encore et je vais vous sortir les feuilles de briques. Donc la feuille de briques est beaucoup plus fine et euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, vous voyez c'est super fin. Je vais prendre une autre table. Hop. Et ça tu vas les cuire au four et alors ça, on va le badigeonner un petit peu d'huile et ça se cuit au four pendant 10 minutes et vous avez un dessert qui est prêt. En parlant du four, tu t'es servi déjà du four vapeur parce que là, c'est un four combiné vapeur que tu Oui, alors le four vapeur, je l'ai utilisé pour faire du poisson. On a voulu le tester. Euh, ben, ça, ça a super bien cuit. Je n'aurais pas cru. J'ai ouvert et j'avais toute cette vapeur qui sort. Euh, le seul inconvénient, je dirais, c'est que bon, la vapeur doit partir quelque part. Oui. L'eau, la condensation. Elle part dans une sorte de petite rigole qui oui, n'est pas qui, facile qui, qui à nettoyer. Qu faut, voilà, qu'il faut l'essuyer après. Voilà. Voilà, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. J'aurais que... pu prévoir, je ne sais pas, une rigole qu'on euh, qu démonte ou qu'on verse. Mais là, il faut vraiment aller avec un essuie. Oui. Euh, voilà, c'est le seul côté, euh, l'inconvénient. Euh, elle est très facile d'utilisation, très intuitif. Je vais mettre dans un plat. Il est actuellement à 95 degrés. Donc, à mon avis, dans 4-5 minutes, c'est fait. C'est fait. Et si on voulait aller plus vite, on aurait mis euh, la fonction... Euh... J'ai mis en préchauffage rapide. Ah, super. On va venir rouler. Mais si, je, je rabats d'abord mes bords. Hein. Hop. Tu vois que le chocolat commence déjà à fondre. <rire> Parce que c'est chaud. Ah, oh, ah. Bon, idéalement... C'était un peu trop chaud. C'est encore un peu chaud, mais c'est pas grave. Alors, on va y arriver. Il a pris, il a pris. Voilà. Donc... Attendez, là, là c'est pour aller un peu plus vite, mais attendez que votre préparation ait un peu refroidi. Combien de temps de, de On va dire, on va commencer par 5 minutes, et puis ça sera à l'œil. Oui, je sais, il y a beaucoup de trucs à l'œil avec moi. Et voilà. Hop C'est bon. Et voilà, comme ça. Et... Voilà. Bon, j'ai mis 6, mais... On laisse, oh, on laisse aller. Pour faire ton glaçage, tu utilises le robot Kenwood. Oui. Ok, donc explique-nous la recette. Euh, donc c'est très facile, faut juste un peu, il faut juste 200 g de sucre glace, une cuillère à soupe de lait et c'était euh, 60 grammes de beurre. Donc on met tout là-dedans. Voilà, et hop là, une grosse cuillère. Et on met... Et donc on met une petite goutte de colorant. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, de, de Bélisse pour le dessin de Bélisse, euh, tu proposes une boisson. Voilà. On va faire un latte macchiato. Mmh. On place la buse vapeur dans du lait. Oui. Moi, j'utilise du lait euh, écrémé. Ok. Tu préfères mieux J'ai essayé avec du lait entier, ça mousse moins, donc... Euh... Comment tu as trouvé la prise en main de la machine Relativement simple, on a quand même bien lu le manuel pour ne pas faire de bêtises, mais ça a été assez rapide. Ouais, okay. En même temps, c'est vrai qu'elle a, son... a le tasseur automatique, voilà, etc. C dedans. Euh... C voilà. Alors là, on va le verser entièrement dans... Je vais t'aider, donc voilà. Donc moi, je le place dans... C'est beau, hein, ça, hein oui. Hops, et c'est parti pour... Un expresseur, si tu as juste une cuillère, s'il te plaît. Délicieux. Alors, euh, voilà, donc, nos deux petits. On va attendre parce que c'est un peu chaud pour la dégustation. On va pouvoir goûter après. Tu verras, hop. Donc c'est un petit dessert super rapide à faire, vous avez les invités, feuilles de briques, vous faites cuire vos poires avant ou bien vous faites avec des bananes, il ne faut même pas cuire les, les, les bananes. N'importe, avec des pommes ça marche, avec, euh, si vous n'avez pas, avec de la compote déjà faite. Vous voyez ce que je veux dire euh, Tiens, tu as une petite assiette peut-être. La compote déjà faite, la feuille de briques, c'est vraiment facile. Magnifique. Hein. Oh, bon, on va attendre que ça refroidisse. Ça, si ça là, on vous donne une ça bonne idée de recette. Et alors, euh, bah, petit thé avec peut-être Thomas. Regarde. On ressort là. La... Alors Effectivement, bonne idée. Ah, assez. Tu vas faire un thé à quoi Alors, je vais faire un thé cette fois-ci euh, avec une préparation qu'on m'a offert. Love is Zen. Donc On va mettre dedans et puis on va remettre pendant 5 minutes. Voilà. Et ça va ressonner quand ça sera... Ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction maintien au chaud. On peut enlever euh, des trucs. Donc ça, c'est fourni avec, c'est bien pratique. Hop Tu sens déjà le caramel Oui, c'est <rire> <rire> c'est très, très fort. Hein. Ouais, moi, j'aime bien quand c'est fort. Donc, euh, Il a une belle couleur qui va très bien avec euh, les pâtisseries. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Louane, Anne-Lynne et Laurent sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Pinterest. Plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao